Mais qui c'est là C'est qui, c'est moi Salut les Ultras, ça va ou quoi Le Sky Salut les Ultras Du coup, là, on est direction le... Comment il s'appelle ton magasin déjà Best Buy Best bite euh, Juste, c'est pour un pote, euh, les trucs pour les craquades, c'est où Pour la weed ouais. Est-ce que, Est que tu as déjà vu Walking Dead Ouais, j'ai vu Walking Dead. Ah, ok. Alors, je vais t'emmener à euh, Venice Beach, après, euh, après 21h. C'est un remake de Walking Dead. Mec, je l'ai vu, je te raconter une... Euh, quand j'y étais la dernière fois, mec, il y avait un, un clodo qui se baladait juste en caleçon. Il avait son drap recouvert de merde. Il se baladait au milieu de tout le monde. Et tout le monde n'avait rien à foutre. Il, comme si c'était un pigeon, tu vois. Ouais. Il s'en foutait. The kids, boy Bon. Je fais des bisous, les gars. On va faire notre petit truc du faim? coup. J'ai mangé à midi. Quand t'as ouais. faim, mangez un vagin, t'auras plus faim. Un hamburger ah, ah, chinois. Je je... je, je cut le vlog. Au revoir. <rire> tu vas prendre quoi, ma bzou C'est grave. Euh, le Chaque burger, ça Chaque burger, ça va où Il a l'air très simple. Hein. Après, il y en a un avec un champignon. Euh, je sais pas si c'est pas quand les champignons. Ah, J'aime bien les champignons, moi. <rire> <rire> non mais ah ma, ma il, il se essentiellement des bits de poulet mais en vrai c'est. Bah c'est fait... pas mal parce que ça se mange en une bouchée et des, tu sens pas les testicules. Moi c'est les petits testicules j'ai peur d'avoir comme des petits pois dans la bouche tu vois. Mais t'as des petits enfants de poulet dans ta bouche. C'est s'agit d'avoir des enfants de poulet. Hey hello it's for a chicken shake avec with ice tea it's possible. So chicken shake with an ice tea. Yeah man. Ice tea small or large. Euh, large, il y a large iced tea. Regardez comment il est beau, regardez comment il est beau. Vous allez voir les assiettes maintenant. Regardez celui du Sky, je vous le montre en premier. Il est trop trop beau son sandwich. Il est, minon, Mabzou, oh, mais le il tiens. est mignon, Mabzou le tien. il est Optionnel, je crois que c'est moi qui ai fait oh, un. Mec. Mec. Il est incroyable. Oh. Mec, regarde le choix de merde que j'ai fait. C'est de la salade avec un morceau de poulet, je suis dégoûté. vivant mmh. croque Je croque. Ça va, je peux je Croque. T'es un frère, gros. Ah, j'étais obligé. hein Oh! C'est une tuerie! Mmh. Oh, j'aurais une chialée! Mec, t'es trop bon! Je suis sûr que c'est un des meilleurs crocs de burgers que j'ai fait de ma life. Ah, c'est bon! Ah, mais bon. oui, non c'est ça! Ouais, moi je fais de la merde! <rire> c est, c est... <rire> Ton burger de merde! <rire> ah, bon, <rire> mais quoi ça, ça ça merde! <rire> <rire> c'est vraiment de la merde, clair. ma vie. Je fais des bisous hey, à toutes les autres. On se retrouve, sortie de l'hôtel Santa Monica Beach. Vous avez vu le petit fourgon Il est sympa. Wouh hein yeah. yeah Et ça, c'est juste à la sortie de notre hôtel. Du coup, ça va te chiller tranquille. C'est insensé, c'est insensé. Mais c'est complètement insensé ce qu'on voit là. Respect, bitch Yeah, mais rien. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il faire qu What the fuck What the fuck Attends, tu vas 360 Mais qu'est-ce qu'il va faire oh oh oh oh oh oh oh hey, les, les gars, gars j ai j ai son sac, là, Faites attention. Il y a surtout rien dans ce sac, en plus. et tu sais que il n'a jamais voulu lâcher son sac. Je l'aime trop, mon sac. Et là, maintenant que... Mais il... les gars, il est trop bien, mon sac. Même dans l'avion, 10 heures d'avion, il a eu assez de mais, mais je l'aime, mon sac, les gars. C'est bon. Du coup... Aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi le programme Je vais descendre là, je rejoins Sky pour aller euh, manger le petit déjeuner. Après, moi, j'aimerais bien faire une petite balade, ça pourrait être trop cool. À 16h, on va brancher nos périphs, on va mettre nos paramètres et tout pour euh, demain, le stream de 19h pour tester le nouveau MW2. Et peut-être autre chose, chacun À toutes, pour le petit déjeuner, vous allez voir un peu ce qu'on ce qu mange, ce qu'il y a, euh, comment c'est foutu. À toutes du coup, les ultras, on va les taper à la chambre de Monsieur Sky. J'arrive. Sky, on devait aller petit déjeuner. Qu'est-ce que tu fais J'ai perdu mon goulag. <rire> ça arrive jamais, ça. Bah ouais, mais là je suis sur Play. Waouh, le setup de roi. Est-ce qu'il n'est pas trop bien installé le type Regardez le les gars, une mallette avec une PS5 intégrée, un écran. Ça, c'est l'expérience. Bon. On va déjeuner maintenant, Mabzuel il est pas là. Mabzuel il a dit, attendez moi j'arrive. Hey, mec il nous a fait, fait un plan, hier. t'as raconté le plan qu'il nous a fait hier Oh mec, oh ouais les gars, putain. Raconte cette histoire. Ok, ok, ok. Là, hier on est rentré un peu fatigué, on s'est posé dans la chambre de Sky tranquille. Flemme de descendre, on se commande un truc. J'ai jamais goûté le, le domac américain, bam, on se commande un gros McDo. Et là Mabzuel il fait, oh je sais pas trop. Il s'est levé, il est sorti de la chambre, il s'est barré. Il nous appelle genre deux minutes après, il dit, bon les gars en fait, euh, « J'ai décidé, je vais manger avec vous, je commande un McDo, j'arrive. » Et une demi-heure plus tard, parce qu'on n'avait pas de nouvelles du coup, no on, le... on avait fini de manger. Nous, le no. no. no, no, no, no, no McDo il arrivait, on était sur la fin des nuggets et on se dit, mais attends, mais il est où Mabzuel well Je <rires> t'appelle Mabzuel. Ah tu viens pas Ah mais en fait je suis à Best Buy, alors il devait prendre sa douche et tout. Dit, ouais. Le, le truc d'électronique oh, En fait je suis à Best Buy, j'ai même pas pris ma douche, j'ai même pas commandé le McDo, et je suis pas là. Et moi à mon avis, il est parti faire n'importe quoi dans les quartiers un peu chauds. Quand il Mabzuel, son compte bancaire a dû prendre un coup hier soir. C'est comme ça, mais vous êtes au courant avant nous, et là, on va aller petit déjeuner. Dis-leur au blog, quand t'es sorti de la chambre de Sky, ah, ouais, t'as pas fermé, la, fermé porte. la porte Sa, sa porte était ouverte toute la nuit. Mais il, il, il est passé devant ma chambre je à 2h du mat', c'est lui qui a, fait qui a fermé la porte <rire> C'est moi qui ai fermé la porte. C'est quoi cette histoire, les gars ouais, mais En fait, c'est chelou, parce que maintenant que tu y penses, cette nuit, j'ai cru voir quelqu'un. <rire> Mec, je, je pense que je vais prendre euh, The Quench là. Oh mec, un acai bowl, c'est super bon ça. Mec, c'est quoi la crème sur sur les œufs les hollandaises là, sauce là sauce hollandaise. What Tu je connais pas les œufs benedict Mais non, je connais pas les œufs benedict. Ah, mais t'es un chef, tu sais pas. Cyril, euh, tu déconnes Wouah, qu'est-ce qu'il est beau mon burrito Bon appétit les copains. Ah, oh. une... Attends, attends laisse-moi laisse faire un truc, je suis une influenceuse. Euh, non, tu... Mange pas Mange pas, fils de pute euh, Ça c'est le vrai visage de Skyros voilà, et vous l'avez découvert. Dans la vraie vie. Vrai vie, il est comme ça les gars. Euh, non Il est méchant il avec nous. Effacez ça Effacez ça oh. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu fais ah, Tu connais ah. ça Mais, mais pas ça. Frère tu connais ça de même Je ne sodomiserai plus jamais On est arrivé euh, à, à Disneyland, Disneyland baby Disneyland, on va aller voir Mickey Mouse On y reste combien de temps Skyros Deux heures <rire> Parce qu'après on a le truc MW les gars Donc on n'a pas le temps, on y va en go fast Tiens les deux grosses boules de Mickey Je sais pas si on aura le temps de filmer plein de trucs mais on va essayer Il de parle beaucoup quand même. Mec il parle beaucoup ouais. Le mec il gueule en plus. Et YouTuber, il, il, est, il est pas agréable. Hein. Mais il croit qu'il est youtubeur. Qui euh, Le... le gars, la, celui qui est, est passé. La... Euh... Je fais tout passer moi ici. On peut pas amener d'alcool. On a de l'alcool. On peut pas amener de la cocaïne pour Mabzu On a de la cocaïne. Le pire, c'est que ça sera sûrement dans le blog ça. <rire> hey, Didier il fait pas de la merde hein. Ah Didier on peut se marrer un peu. L'humour ça passe encore sur Youtube. C'est bon, installé à la cool. On fait le trajet. À tout. On est presque rentré dans le parc. Regardez ça, ces grands palmiers là de on va payer le billet, on n'a aucune idée s'il y a de la place ou pas. Peut-être qu'on a fait une heure de route pour rien, mais au moins euh, ça nous permet de nous balader. Ok, ben en fait, euh, Mabzoel et Sky, ils sont chauffés de ouf pour venir ici. Et moi, je suis, euh, je me laisse balader vu qu'ils sont déjà venus ici. Je me suis dit, vas-y, ils vont me faire passer un bon moment. Cette bande de tocards, il n'y a plus de place les gars à Disney. C'est un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas. Mais on va pas se mentir vu qu'on avait que deux heures devant nous. Honnêtement, euh, je pense limite que c'est mieux. Parce que comme ça, on va se balader un peu au monde de Disney. On va taper un putain d'apéro et... Euh... Connard Pourquoi il pète les plombs en plein public Tu sais public. ce qui m'a sorti Non Il est en train de faire sa vidéo et je, je l'entends faire... De euh... oh, toute façon, moi de toute façon, je reviendrai en octobre. Et il a dit ça Quel fils de pute Mais quel Non oh, qu que tu, tu vas dit. revenir en octobre Mais évidemment Et du coup, tu t'en bon, les Regarde le visage du mec de la pourriture, excusez-moi du. Coup. Non, alors, je l'entends Le faire son vlog, il était là, mais discret, il s'est écarté un peu pour pas qu'on l'entende, il était là. Euh, je suis en train de péter toute les façon, plombs, Là, on dirait pas, mais je suis en train de péter les plombs, je vais péter les plombs. On est à Disney, est ça me saoule, ça me casse les couilles, Je suis dingue, je suis dingue. Vas-y, j'arrête là, on voit quand on reprend. Avant de vous amener dans la voiture, j'ai un truc à vous montrer, les ultras. Une espèce de temple maya avec des camos, sûrement tenu par des stormtroopers, bordel. On va aller voir ça ensemble. Allez, go! Oh, regardez ce Stormtrooper! Eh, hey, connard de Stormtrooper! C'est moi bon, comme ça? Ouais, t'es qu'un Stormtrooper, Mabzoel! Oh, oh, la danse du Stormtrooper! What the fuck? Oh, ok, bon, on a perdu le Stormtrooper. Mec, oh. like, c'est incroyable! Quand je vous dis que l'ambiance est folle, quand je... quand je vous dis que c'est complètement ouf! Même, même si t'es pas un grand fan, t'es obligé de kiffer. Surtout que eux, l'environnement, les Américains, s'il y en a bien des gens qui s'en battent les couilles, c'est eux. Pour vous dire, regardez, c'est grand ouvert. La clim, elle est à wake. Elle est à 200, la clim. Ce qu'il doit faire euh, 28 dehors. Là, on a un petit 18-19 à l'intérieur. Je crois que je viens de trouver mon coup de cœur. Vous êtes avec moi. Regardez ça. Euh, Est-ce que derrière moi, rebel leader J'aime les tenues soit blanches, soit noires. Et sinon, si tu pars un peu sur de l'excentrique comme ça, mec, à chaque fois, c'est un coup de cœur. Pou, pou, pou ah made the force be you, que la forge soit avec toi. Petit bâtard, je vous aime pas, vous. mais imagine, t'es à la plage. T'as une serviette comme ça, c'est toi le roi de la plage, en vrai. On apprécie. On apprécie ce qu'on voit, les ultras. Fils de pute, tu seras... Qu'est-ce que tu dis, Yoda Qu'est-ce qu'il raconte Le champion de Warzone. Oui Tu seras... Oh, c'est incroyable! Merci Yoda! Que la force du top 1 soit avec toi, petit enculé! T'as vu comment il t'a parlé? Ah, c'est à moi? C'est un hop! Tiens! Oh, je vais te mettrai 200 ping, bâtard! <rire> Get ça, chacal! Est-ce qu'il est pas trop trop stylé? Ça va, Sky? <rire> ouais! Je sais pas si ça s'est entendu, mais si ça s'est entendu, c'est trop drôle! C'est une masterclass. ta ta. Pou, pou, pou. T'es ma chaussures. Non, putain, c'est ça en fait. Je traîne trop sur TikTok en ce moment, je crois. Celui-là, je pense que vous allez kiffer. Merde. Vous êtes où Regardez. Pa, pa, pa. Est-ce qu'il est pas trop, trop, trop, trop, trop beau En plus, regardez. Ultra violet. Nice. Je pense que c'est là-dessus que je vais complètement laisser ce deuxième vlog. Merci encore pour les retours du premier. C'est incroyable. En fait, je prends trop de plaisir à le faire. Ça me change des stories Insta. Avant, je faisais que des stories Insta dans, dans ce style. Et là, j'ai une petite caméra. Ouais, surtout tes stories, là où on a 50 000 petits points. Euh, Au bout d'un moment, je dis bon, voilà. ça, ça rend fou. Autant faire une vidéo YouTube. En plus, j'ai un bon coach. Il me donne des petits tips, les gars, et tout. Il est là. Skyros Télévision, c'est le roi. Je vous fais de gros bisous. On se casse pour la prochaine vidéo. Peace.